Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos et continuer à augmenter vos connaissances. Devenez chaque jour une meilleure version de vous. J'ai lu il y a peu euh, Vegan Power de Brandon Brasier. Alors c'est un triathlète à Runman Canadien et beaucoup de sportifs ont des résultats probants avec la façon de s'alimenter qu'ils proposent. C'est aussi tout simplement selon l'auteur euh, une alimentation santé optimale. Et, et, et donc je vous vois rêver, quel rapport avec le titre de la vidéo J'entends déjà, je m'en fous, je suis pas vegan moi. Bon, c'est pas grave. Soyez sceptiques, mais de bons sceptiques. Ceux qui s'intéressent et ceux qui expérimentent. D'autant plus que vous allez voir qu'on aborde un pan complet du stress auquel on ne porte absolument pas attention habituellement. Aujourd'hui, j'aborde avec vous quelque chose qu'on entend souvent, mais qu'on comprend très peu. Le stress. Pour la plupart des gens, le stress signifie seulement une relation à la psychologie. Alors que le stress, c'est bien plus que ça. Si on voulait faire simple, basique, on dirait qu'il y a deux stress. Le bon et le mauvais. Le bon stress on pourrait euh, l'imager par une situation de la vie. Il est essentiel à la libération du cortisol, il va augmenter votre force, votre capacité de réflexion face à un événement grave. Imaginons une fuite face à des adversaires. Le mauvais stress, c'est celui qui sera issu de la psychologie, par exemple l'anxiété, le stress environnemental, pollution et compagnie, et le stress nutritionnel que nous allons aborder dans cette vidéo et qui vous intéresse plus spécifiquement. Mais d'abord, abordons rapidement les effets du stress sur deux points. Le premier point, ce sera la santé quotidienne. Et le deuxième point, la performance ou la prise de muscle. Sur la santé, le stress va être responsable de la prise de poids. En fait, c'est l'excès du cortisol. C'est une hormone qui est fabriquée par les glandes urénales en réponse au stress. Et ce, cette hormone va vous faire prendre du poids. La fatigue, car le corps ne récupère pas de façon optimale et le sommeil est perturbé. Oui, de toute façon, c'est un jeu sans fin. L'affaiblissement du système immunitaire allant jusqu'à des maladies très graves. Je vais illustrer simplement par un exemple... Euh, le stress psychologique. Quand vous êtes sur un gros projet de plusieurs semaines, de plusieurs mois, dans votre travail, sur votre vie, le stress vous permet d'être plus performant. en fait. La problématique, c'est que vous allez mettre votre corps à mal. Et c'est quand vous commencez à être beaucoup moins stressé que les problèmes arrivent. Je suis certain que si vous réfléchissez à certaines expériences de votre vie, vous identifierez une de ces situations. En fait, la moralité, c'est que plus cette période va durer, plus grave seront les conséquences. On sait que le stress est un environnement propice à toutes les maladies, dont les maladies graves comme le cancer. Si vous êtes de nature stressée, anxieuse, ou si vous traversez des moments difficiles, oubliez les médicaments. Mettez en place des stratégies pérennes pour sortir de cet état. Alors, il y en a plein. La méditation, vous allez en trouver sur YouTube ou diverses applications sur Google Play. La cohérence cardiaque, Alors, on a certaines mutuelles aux états unis qui l'imposent. Euh, en fait, la cohérence cardiaque provoque la chute drastique du cortisol et une augmentation de la DHEA. J'étais sceptique, je l'ai essayé, c'est génial. Si vous voulez un sujet complet dessus, dites-le moi dans les commentaires. Le développement personnel, la sophrologie, le sport... Voilà, c'est scientifiquement prouvé, le taux de cortisol chute drastiquement lorsqu'on prend le temps pour soi et lorsqu'on élève sa conscience. Deuxièmement, sur la performance ou la prise de masse musculaire. Les amis des muscles, clairement, c'est la testostérone et l'hormone de croissance et surtout pas un excès de cortisol. Rappelez-vous que le cortisol est généré en réponse au stress et à tous les stress. Il freine la production de testostérone, le corps fabrique plus facilement du gras car les oestrogènes ont une activité plus marquée. Je vous l'expliquais euh, tantôt. Si vous faites des marathons, euh, dans vos séances de muscu j'entends, hein, euh, si vous entraînez pendant deux heures, si vous ne prenez pas suffisamment de récupération dans la semaine, vous allez trop stresser votre corps, la production de cortisol va s'élever. Et au final, vous allez certainement produire moins de masse musculaire que vous auriez dû en produire. 45 minutes à 1h15 maximum, les amis. Travaillez dur et ça suffira amplement. Donc j'en viens maintenant au point spécifique de cette vidéo. Le stress alimentaire ou le stress nutritionnel. Personne n'en parle et pourtant, pour certains spécialistes, il représente plus de 40% du mauvais stress. Euh, attendez, laissez-moi répéter. 40% du mauvais stress dû à l'alimentation. Le stress nutritionnel. Qu'est-ce que c'est eh On peut le définir par les propriétés malsaines de certains types de nourriture. On peut le définir par l'absence de nutriments essentiels euh, qui sont suffisamment assimilables et en quantité importante. On peut le définir par une quantité de nourriture absorbée trop importante. C'est documenté, le fait de manger moins permet de vivre plus longtemps. On peut le définir par une surstimulation exogène. Tout simplement, épuiser encore plus vos glandes surrénales avec de la caféine. Donc la surconsommation d'aliments raffinés, les aliments industriels, avec des procédés de fabrication qui ont dénaturé complètement les aliments, qui deviennent quasiment vides de micronutriments. En plus, ben, ces aliments ils alimentent un, un cercle vicieux car ils mettent à mal le système endocrinien. Et au final, augmentation du cortisol, augmentation de l'insuline, baisse de la testostérone et baisse de la GH. Dans un deuxième temps, la production alimentaire avec l'agriculture conventionnelle, les pesticides, les engrais chimiques euh, qui se retrouvent dans vos assiettes. Et enfin, dans un troisième temps, je vous l'expliquais tout à l'heure, la surstimulation c'est quand la fatigue est combattue à des doses astronomiques de boosters comme la, la caféine ou d'autres excitants. Le problème de ces excitants exogènes, c'est qu'ils épuisent encore plus le corps en fatiguant les glandes surrénales. Vous devez pouvoir trouver votre énergie, de votre alimentation, et non pas d'un euh, facteur extérieur. On en arrive à comment réduire le stress par la nutrition Comment créer un environnement beaucoup plus propice à la performance sportive, à la prise de masse musculaire et au bien-être tout simplement et bien, Le corps obtient d'énergie à travers ce que l'on mange, donc à travers les aliments consommés. C'est donc le choix de vos aliments qui va résoudre cette problématique. Il faut vraiment bien comprendre que plus le corps va dépenser d'énergie pour digérer, pour assimiler, et moins il va lui en rester. Ce que vous mangez dans l'alimentation industrielle a une rentabilité très basse. En fait, ce qu'il y a derrière, pour ceux qui regardent les étiquettes, ce qu'il y a sur vos étiquettes en termes de micronutriments, ce n'est pas du tout ce que vous absorbez. Les aliments sont trop dénaturés, pollués, avec des modes de cuisson qui détruisent en, en grosse partie le peu qui existe déjà en micronutriments. Est-ce que vous commencez à réaliser toute cette quantité de nourriture qu'on avale et qui est vide de vitalité Eh oui, vous allez y trouver des sucres, des graisses, des protéines, mais que dalle en micronutriments, vitamines, minéraux, phytonutriments, enzymes digestives. Dans la prochaine vidéo, je vous dis tout. Tous les aliments à haute rentabilité, à haute teneur en micronutriments, facilement absorbables par votre corps et avec une digestion sans effort, avec des enzymes qui seront préservées. Tout ce que vous devez savoir pour performer dans la vie chaque jour dès le réveil, pour vous préserver des maladies, de la fatigue, pour contribuer à de meilleurs résultats sportifs et pour augmenter l'anabolisme musculaire. Pensez à vous abonner à la chaîne et laissez vos commentaires, posez vos questions.